Donc, on va commencer. Donc, euh, je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. On est très heureux de vous accueillir à cette deuxième formation euh, sur euh, l'utilisation de Minecraft euh, en éducation. Euh, L'idée de cette formation-là sur trois jours, c'est dans un premier temps, euh, vous inspirer, vous montrer un peu ce que c'est Minecraft. Et, euh, comme, et son potentiel euh, en éducation. Vous laissez juger par vous-même un peu de son intérêt. Dans un deuxième temps, l'autre euh, objectif, c'est de vous permettre de vous approprier cette application-là. Donc, euh, c'est pour ça que vers la fin de l'atelier, il y a euh, une partie pratique. On essaie, euh, dans le sondage qu'on a mené, on, on avait beaucoup de gens qui étaient euh, débutants, donc on essaie de commencer... Euh, Vraiment de la base, on a des experts parmi nous, dont Paolo euh, certainement, qui euh, aussi euh, ont des choses peut-être encore à apprendre. S'il y a des choses que, que, que, que je présente que tu ne connais pas, tu, tu me le diras. Pis si En fait, moi, je serais aussi curieux d'apprendre d'autres éléments. Je ne connais pas tout de Minecraft. Euh, donc, il euh, y a une partie aussi qui est prévue à la fin pour euh, les trucs plus avancés. Et il euh, y a certaines personnes qui nous ont demandé aussi d'aborder... De, aussi, euh, euh, Assassin's Creed, donc euh, on va à la fin de l'atelier, donc quand l'atelier Minecraft va se terminer, on va avoir une partie là, 15 minutes là, sur euh, le sujet, si vous désirez rester là, justement pour voir un peu ce qui a été fait par euh, justement euh, euh, le, le récit univers social, donc euh, on va pouvoir vous présenter ça. Il y a Thierry Carsenti aussi qui vient de se joindre à nous, qui est chercheur à l'Université de Montréal, et qui, euh, dans le fond, euh, nous accompagne là, euh, tout au long de ces trois jours-là. On le remercie euh, vraiment euh, chaleureusement, euh, parce que, bon, c'est un de, nos, nos, euh, de notre intérêt, c'est de faire en sorte que bon, on, est, on soit en, en adéquation avec la, la, la recherche, puis, de, dans le fond, de, de s'assurer d'avoir une réflexion aussi sur notre utilisation euh, du jeu à l'école, donc il sera avec nous, il nous fera une présentation ce vendredi, euh, donc, euh, sur euh, l'utilisation euh, d'intérêt du jeu à l'école. Donc, euh, aujourd'hui, comme je vous disais, deuxième partie, avec, euh, je vous présente euh, David euh, Marchessault, qui est euh, enseignant euh, dans la commission scolaire euh, des Bois-Francs, et euh, Paolo, un élève de secondaire 1, et qui, euh, sur le... Euh, secondaire 2. Séminaire. Secondaire 2. Ouais, excuse-moi. Donc, euh, qui, euh, juste... <rire> qui euh, vont nous présenter aujourd'hui un projet qui a été élaboré par euh, le récit Puis bon, euh, David vous expliquera un peu dans quel contexte c'était euh, euh, expérimenté euh, chez lui, un contexte particulier. Puis bon, euh, vers la fin, comme je vous disais, euh, un, une, une section de main sur les touches. Voilà. Mode. Ouais, donc euh, je vais vous parler peut-être plus en détail euh, de, de la tâche qu'on a réalisée euh, sur une ville industrielle dans Minecraft. Peut-être vous donner un petit peu euh, le contexte de création de cette tâche-là. Euh, C'est en fait là, Sébastien Bergeron, donc euh, conseiller pédagogique à la CSBF. Euh, on a entendu parler bon, qui travaillait sur un gros continuum d'activités euh, sur dans Minecraft. Donc, euh, en univers social, du primaire jusqu'au secondaire. Donc, euh, on a tout de suite euh, sauté sur Sébastien et on s'est dit, bon, on va être présent, on veut donner une formation avec toi là-dessus dans ta commission scolaire. C'est comme ça, dans le fond, qu'on a rencontré euh, David. Donc, euh, pendant la formation, euh, on a un peu parlé de nous, notre vision, euh, comment on pense euh, intégrer, dans le fond... Euh, Minecraft, Craft en univers social. Euh, Sébastien avait lui aussi sa vision. David avait déjà fait quelques tests euh, également, donc avec euh, des élèves plus en parascolaire. Donc tout ça mis ensemble, ça a été un peu le, le contexte de création là, de cette euh, tâche-là sur la création donc euh, d'une ville pendant la révolution industrielle. Donc là, on se situe là, en histoire de deuxième secondaire. Comme je l'expliquais lundi, euh, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais pour nous, c'est important là, de respecter un peu euh, nos, nos trois phases, là, comme euh, on vous l'avait euh, présenté. Donc, euh, qu'il y ait vraiment une collecte d'informations, une réalisation dans Minecraft, puis bien sûr, une synthèse à la fin. Donc, je vais quand même vous parler de quelques-unes des étapes là, que je trouve intéressantes. Puis après ça, David ira plus en profondeur si vous avez des questions. Pis surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir quand, dans, dans notre de notre côté, on a développé une tâche, mais après ça, quand l'enseignant euh, la, la regarde, quand il l'expérimente, ben, c'est sûr qu'elle est modifiée et qu'elle ne se fait pas nécessairement là, euh, tout du long euh, tel quel. Donc, euh, au départ, pour nous, euh, c'est important bon, de venir avec les élèves euh, situés dans le temps situé dans l'espace également, euh, le territoire, euh, puis l'époque, donc, de la révolution industrielle, tout en construisant peu à peu le concept d'industrialisation. Euh, et donc, euh, on fournit, là, dans cette tâche-là, un dossier documentaire pour venir peu à peu, là, construire ce concept-là. Euh, cest dire que euh, Steve a trouvé là, un exemple là, quand même assez euh, probant et super intéressant là, dans, euh, dans Google Maps. Euh, je peux vous mettre là, le lien euh, dans le clavardage. Il s'agit, en fait, c'est la ville de, de Salterre qui a été, qui est comme protégée par l'UNESCO parce qu'elle correspond encore à beaucoup, beaucoup de, de critères d'une ville typique industrielle donc, le lien est un petit peu long, là, mais ça va vous donner une idée. C'est vraiment intéressant là, de voir cette ville-là, son organisation aussi euh, dans le territoire. Et on voit donc, euh, je vais prendre mon petit pointeur laser, mais je ne sais pas si vous voyez la grosse cheminée ici. Là, donc, on a l'usine, on voit très bien le chemin de fer. Euh, ici, là, vous voyez toutes les maisons là, sont pareilles, donc le quartier ouvrier. Donc, c'était de venir aussi explorer à l'aide de Google Maps. Une, une ville industrielle euh, qui est encore euh, présente, aujourd'hui, puis d'essayer de voir comment c'est organisé. Donc, par la suite, bien sûr, donc, on, on construit peu à peu notre concept d'industrialisation. Euh, on va venir, euh, bien sûr, le faire un plan avec un euh, vol d'oiseau, par exemple, mais surtout, peut-être dire que euh, dans ce cas-ci, on avait peut-être une vision un petit peu différente. On voulait que ce soit un projet euh, vraiment collaboratif, si possible, de toute la classe. Euh, donc, on voulait là, que la classe en classe en entier se fasse euh, un plan donc de l'organisation de la ville industrielle et par la suite, donc, euh, que certaines équipes soient faites pour, par exemple, la réalisation du quartier ouvrier, la réalisation peut-être euh, de quelques maisons plus bourgeoises, de l'usine de la mine de charbon, etc. On a même créé une carte de base. Donc, euh, vous savez, bon, dans Minecraft, il y a, il y a plusieurs mondes de disponibles, donc on a créé des, certains éléments géographiques qu'on trouvait indispensables. Bon, David vous dira tout à l'heure comment euh, les élèves et lui-même ont réagi à notre carte. Je trouvais ça intéressant. Euh, et donc, c'était de voir là, comment s'organiser pour euh, bien collaborer au sein d'un même monde à l'intérieur d'une classe. Et finalement, comme je vous le disais, là, pour nous, c'est important que, à la suite, bon, du projet, il euh, y ait une synthèse, donc de revenir euh, sur les principaux euh, attributs du concept d'industrialisation, donc étant donné que euh, pendant le projet, dans le fond, il y aurait, bon, euh, euh, aussi Quelque chose par rapport au, au mode de production dans l'usine, par rapport à la main d'œuvre, les conditions de travail hein, dans, dans la mine de charbon, par exemple, euh, que euh, sur l'énergie qui est utilisée à cette époque-là. Donc, de revenir à la fin sur ce concept-là. Et euh, une idée, entre autres, là, de Sébastien Bergeron, de parsemer là, tout au long de l'activité euh, des questions sur euh, les opérations intellectuelles, donc pour vraiment faire en sorte euh, qu'on qu chemine là, à l'intérieur du projet. Donc, en gros, ça c'est la tâche que nous, on, avait, qu on a réfléchi en collaboration au départ là, avec Sébastien euh, et David. Euh, je vais vous mettre également le, le lien dans le clavardage de la tâche. Sachez que pour avoir accès au corrigé et avoir accès aussi... La, au monde Minecraft qu'on a développé, merci Steve, euh, il faut être connecté. Donc, vous allez simplement vous créer un compte Recitus et puis euh, nous, on fait une, autor, une autorisation manuelle, mais c'est de cette façon-là là, que vous aurez accès aux pistes de solution. Donc, euh, je pense que ça serait très intéressant et ça doit être entre autres pour ça que vous êtes... Euh, j'allais dire déplacé mais que vous êtes, vous êtes dans la salle VIA ce matin. Donc, euh, je laisserai euh, David prendre la parole, vous expliquer un peu lui, sa vision du projet, euh, comment ça s'est passé avant le confinement et pendant le confinement. Et euh, peu à peu, là, si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à les partager dans le clavardage. Sinon, c'est aussi toujours lever la main. Donc, c'est euh, si vous a montré euh, au tout début, c'est là, là à la petite main en haut à gauche. Donc, on va commencer par David, mais après ça, on n'oublie pas, Paolo est là, donc euh, on aura aussi des questions euh, pour lui. Bonjour tout le monde. Content que vous soyez là, euh, puis euh, de vous partager mon expérience avec euh, le projet Minecraft dans diverses circonstances, je vous en vais vous l'expliquer. Euh, moi, je suis enseignant euh, comme son scolaire des Bois-Francs en euh, univers social, secondaire 2 et secondaire 3. Donc, euh, le projet a été initié vraiment au début d'année avec le conseiller pédagogique euh, Sébastien que Bergeron, que je remercie, euh, qui m'a dit « ah ben David, si tu fais un projet dans ce sens-là, je vais t'appuyer, puis on va, on va regarder ça ensemble, on va avoir un super projet, ça va être cool. Euh, » Et là, il y a dit « Je donne des formations justement euh, avec euh, pour les profs de la commission scolaire, le récit va être là, est-ce que tu veux être là? Oui, bon. » Donc, c'est là qu'a un peu émergé le projet, mais avant tout, euh, moi-même, je n'avais jamais touché au début d'année à euh, Minecraft. Les euh, professeurs qui se disent euh, bien là, je ne connais absolument rien, je suis un techno nul euh, à, à, par rapport aux jeux sérieux, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Bien, je peux vous dire que j'étais dans la même situation que vous. J'ai un intérêt pour ça, premièrement. Donc, ça, ça peut aider. Mais, euh, je ai, suis parti au niveau zéro. Je n'avais jamais joué, j'avais un peu boudé la plateforme, en fait, mais quand j'ai vu qu'il y avait une version éducation, ça m'a allumé un petit peu, j'ai dit « Ah, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, avec les élèves. » Surtout pour jouer sur la motivation de l'élève, l'intérêt, euh, la rétention d'informations. Donc, j'ai dit « Bon, ben pense que je pense qu'on va pousser un projet. Euh, » Avant de rencontrer le récit, je me suis dit, bon, je vais essayer seul la plateforme. Euh, chez nous, euh, quelques, une heure, deux heures, voir la mécanique de base. Les blocs, comment détruire, comment construire, comment, euh, quel, quel, la, la mécanique de, du modèle éducation. Parce que vous devez savoir que Minecraft, éducation, vous avez accès à tout mais là, je ne sais pas par là, tu pourras me, me corriger si, euh, si je me trompe, mais il y a une version aussi où on commence à zéro, c'est la version euh, survie, c'est plus la, la partie jeu, c'est ça? Mm. D'accord. Donc, quand vous partez sur la plateforme Minecraft, vous avez accès à tous les blocs à, de, en, en infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de, de jeu de survie là, qui sont là. Okay? Donc, vous devez savoir ça premièrement. Moi, j'ai testé, j'ai fait, euh, en premier, j'ai fait une petite cabane de censitaires, parce que je voulais euh, expérimenter le, le, le jeu avec les secondaires 3, qui m'en avaient déjà parlé, qui avaient dit, « Hey, David, ce serait, ce serait intéressant, parce qu'on venait de voir euh, euh, la seigneurie. » Puis là, je leur ai dit, « Hey, ah, ce serait intéressant. » Puis là, ils sont venus avec ça, puis on dit, « Hey, ah, on pourrait faire quelque chose sur Minecraft. » Et puis, j'ai dit, ouais, pour, pourquoi pas? Donc, mais laissez-moi observer la plateforme, euh, comment elle fonctionne pour avoir une base au moins. J'étais très conscient que les élèves en, à, allaient m'en apprendre beaucoup. OK? Parce que euh, rien qu'avec une heure ou deux de construction, d'expérimentation, de, ça n'a rien à voir avec ce que les élèves peuvent savoir sur trois, quatre ans, cinq ans de construction. Puis, les élèves sont très, très débrouillards dans cette portion-là de. Je vais aller voir sur Internet, il y a des forums, comment fonctionne telle chose, Ils sont curieux. Beaucoup plus que nous, là, tu sais, qui, qui sont comme, ah ben moi je vais bâtir une maison, mais tu sais, il y a plus que ça. Moi j'en ai beaucoup appris, les élèves m'en ont appris beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je crois que faut faire confiance beaucoup aux élèves. Il ne faut pas avoir nécessairement le lead de, du projet, puis il faut laisser aller un petit peu les élèves leur en donner. Ça dépend aussi de votre groupe. S'il y a des groupes, que, on, vous voyez qu'il y a des gens qui émergent, des leaders naturels pour ce genre de, de projet-là, moi, personnellement, je les ai laissés aller. Mais c'est certain que je ne suis pas... Je, je vais vous parler du contexte après, là, mais euh, ce n'était pas tout à fait dans les, les, les, les, les, la situation idéale là, pour que euh, je puisse prendre un vrai, un vrai contrôle du projet. Okay? Donc... Euh, je veux parler aussi un petit peu euh, de la collaboration sous différents angles. Premièrement, du soutien technique. Parce que si vous avez une école qui n'a pas les ordinateurs qui sont euh, faits pour accepter la plateforme, parce qu'on parle d'un monde en 3D qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, euh, s'il n'y a pas de, de, de, de lieu physique dans votre, euh, euh, dans votre école où c'est plus facile, où vous avez accès souvent, ben, moi j'avais deux, deux choses en fait qui étaient disponibles. J'avais une, une flotte de portables, laquelle je n'ai pas expérimenté. Mais j'avais des gros doutes à ce que, ce que ça fonctionne aussi bien qu'un local d'informatique installé et équipé. Donc j'étais un petit peu, euh, il a fallu que j'arrange tout mon horaire et euh, il y a des professeurs qui ont collaboré avec moi, entre autres Pierre Bazin, qui m'a euh, offert son local. Puis lui, il a dit, « Ah, ben regarde, moi, je fais de l'informatique. C'est un prof d'informatique. » Et j'avais la chance d'avoir un, euh, un groupe aussi qui était en euh, concentration informatique. Donc, j'ai pu aligner ça avec l'autre groupe. Ça allait être la pelote de portable. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de spécifications techniques, d'arrangement de... Mais si vous avez l'école qui est beaucoup plus ouverte, en le sens, l'école était très ouverte, mais ça a été compliqué parce qu'il y a des locaux à respecter, etc. Tu sais, on, on, on manque de local. Donc, si vous avez une école qui dit, ben oui, prendre le local là, il est fait pour ça, c'est beaucoup plus facile. Mais, euh, j ai, j ai, tu sais, je me suis débrouillé. Puis, euh, finalement, ben, j'ai fait un premier projet. Un projet qui était seulement pour expérimenter. Le premier projet, c'était en secondaire 3. C'était sur la seigneurie. Euh, sur la seigneurie euh, néo-française. Donc, j'avais commencé avec une petite partie d'élèves, euh, des gens qui voulaient. J'en ai parlé en classe, j'ai dit, ceux qui sont intéressés, je fais un projet Minecraft sur la seigneurie, on bâtit notre propre seigneurie en collaboration. Donc, ça m'amène à, à parler de la collaboration entre les élèves, parce que c'est mon point principal, c'est celui entre les élèves. Puis, c'est beaucoup ça que euh, je voulais développer. Donc, euh, j'ai dit ceux que ça leur temps, ceux les, gens, ceux, les gens qui sont motivés à venir en parascolaire. Moi, j'avais une période d'informatique à mon horaire et euh, j'ai invité à venir pendant, parce qu'il euh, y avait peu de monde dans, dans le local d'informatique. Donc, j'ai dit si vous voulez venir on se branches, puis je vais être là pour vous aider à construire quelque chose, puis je vais construire aussi quelque chose. On travaillera en collaboration. Et il y a une quinzaine d'élèves qui se sont euh, inscrits et on a euh, une fois par neuf jours. Euh, on s'assoyait une heure, puis on travaillait chacun sur nos ordinateurs pour construire la seigneurie. Il y a des gens qui ont construit euh, la, le manoir, d'autres les, les maisons de censitaires, d'autres ont travaillé sur les champs, d'autres sur le fleuve. Et d'où l'importance d'avoir des élèves qui connaissent beaucoup ça. Par exemple, pour le fleuve, j'ai regardé les dimensions avec les élèves, j'ai dit « OK, il faut créer quelque chose qui est à l'échelle ». Mais le fleuve, à son plus mince, euh, est à un kilomètre de large. Donc, je dit, OK, il faut atteindre une échelle. Parce que vous savez que je suis sur Minecraft, Paolo, encore une fois, tu peux m'aider, mais je pense que c'est un bloc égal à un mètre. Donc, oui, à peu près. Imaginez, ça, ouais. imaginez la largeur du fleuve, mais il y a des élèves qui disent, ben, David, on peut aller dans le programme puis aller travailler, enlever des gros blocs, euh, tu sais... Euh, donc, là, j'ai fait « Ah ouais OK, je ne suis pas obligé de faire bloc par bloc. » Donc, d'où l'importance de faire confiance aux élèves qui connaissent ça. Puis là, il m'a battu un fleuve qui était, non pas à l'échelle, mais euh, qui était tout de même assez large. On voyait à peine l'autre côté, donc euh, ça, ça, ça a bien été. Donc, je crois que si vous voulez expérimenter pour une première fois, je crois que l'option du parascolaire est très, très bon Parce qu'on peut vraiment... Euh, Essayer des choses. On n'est pas inscrit dans un projet là, en histoire euh, cantée dans le cours. On n'a pas l'impression de perdre notre temps, surtout parce que tu te dis OK, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu essaies de régler des problèmes? C'est pas le temps, je pense, euh, pendant que tu es en cours. On devrait l'avoir expérimenté en parascolaire sur l'heure du dîner. Il euh, y a des élèves qui vont être intéressés, c'est certain. Puis vous, vous pouvez expérimenter vous-même en même temps que les élèves. Donc, ça, c'est la première partie du projet. Ça, je l'ai fait dans le contexte scolaire normal. Ça a bien été, c'est ce projet-là que j'ai présenté au Récit en premier, c'était un petit projet avec quelques maisons de censitaires, le manoir, on était en train de travailler sur l'église, la terre de la fabrique, le cimetière, et on est en train de bâtir le moulin. Euh, banal. Donc... David, comment, pour la collaboration justement de la seigneurie, comment tu as fait pour vraiment que les élèves, donc, collaborent et sachent où aller construire leur maison dans le monde. Ce qui est intéressant, en contexte physique de classe, dans le local d'informatique, j'avais un tableau blanc sur lequel les élèves venaient collaborer sur le tableau physique. Donc, mm -hmm. ils me disaient « Regarde, David, on va faire passer la route ici, je vais faire ma... » Non, non, là, j'effacais. Ok, on va le faire plutôt par ici parce que là, je veux euh, des terres de 3 par 30. Donc, OK, là, c'est combien un arpent sur Minecraft, là? Déjà, c'est des élèves qui questionnent parce que là, ils disent, c'est quoi la conversion? C'est pourquoi 3 par 30? Hey, c'est vraiment long, 30 arpents, David, là? Donc, tu sais, ils se sont rendus compte que la terre euh, des censitaires, c'était pas quelque chose de petit, c'était quelque chose d'assez euh, vaste, et donc on a collaboré beaucoup sur un tableau blanc. Moi, je trouvais que ça allait bien, on faisait le plan à mesure, idéalement, il ne faut pas effacer le tableau blanc puis essayer de collaborer sur le tableau ensemble. C'était la meilleure façon. Ce que j'aurais aimé euh, dans le projet que vous voyez à l'écran, euh, sur l'écran de j'aurais aimé que ce, ce monde-là soit de la, bâti de la même façon. Parce que euh, j'ai mis fin au projet avec Secondaire 3. Je l'ai montré en classe aux autres élèves qui n'avaient pas participé. Et ça, c'est la suite des choses du projet de Secondaire 3. j'ai continuer le projet et là, les élèves du des groupes, en fait, j'avais deux groupes, ont vu le monde sur lequel les élèves ont travaillé et ça, c'est vraiment, vraiment euh, intéressant. Euh, je vais vous parler euh, un petit peu de la ville industrielle, en fait, avec laquelle j'ai travaillé en secondaire 2, avec le récit. La première chose que j'ai fait, j'ai pris le document du récit et je l'ai lu d'un bout à l'autre j'ai regardé ce qui pouvait fonctionner, ce qui, moi, m'arrangeait, ce qui m'arrangeait moins. Je l'ai adapté. Je n'ai pas euh, carrément acheté le projet clé en main. J'ai dit, ah, il y a des affaires que moi, je changerais, que je rajouterais, que j'enlèverais, des choses qui sont faisables sur Minecraft, d'autres moins. Tu sais, c'est comme une, une base. Tu sais, c est, c est, ça m'a été très, très utile pour partir le projet. Euh, je veux que vous sachiez aussi que j'allais commencer le projet euh, le 23 mars. Et euh, tout était en place. Les, je, je distribuais le, le, la journée même les papiers d'autorisation des, euh, des, des parents pour le projet, pour qu'on puisse filmer en classe. Et euh, pouette, pouette, euh, arriva ce qui arriva. Donc, j'étais un petit peu déçu parce que c'était un gros projet dans ma, dans ma, dans ma journée, dans mon, dans mon année. Puis, c'était… Les élèves avaient vraiment, mais vraiment, ils m'en parlaient, Paolo… Chaco. Oui, je confirme. Le projet. J'ai dit, ben là, il faut que je mette tout en place. Euh, tous les locaux, l'horaire, les, euh, les profs, est-ce qu'ils peuvent, tu sais. Euh, les, il y avait des examens en mathématiques qui arrivaient, il fallait que je déplace des choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc, j'avais tout organisé ça, organisé ça, et on avait, on pouvait le faire. Donc, euh, euh, j'y allais de l'avant, et bon, euh, voilà. Et, euh, après la première semaine de confinement, je me suis dit, ben, je pense qu'on peut le faire quand même en collaboration, mais chacun chez soi. Et là, c'est là que devient intéressant le projet, parce que tout le monde travaillait chez lui, on était tous connectés en même temps sur la plateforme, c'est moi sur mon ordinateur qui héberge le, le, le monde. Donc, c'est seulement moi quand je me connecte que les élèves peuvent se connecter. Pour ce faire, j'ai euh, ajouté euh, un groupe Messenger euh, de tous les élèves qui étaient intéressés. Et il y a des élèves qui, que j'avais ajoutés qui ont dit « Hey, tel élève aussi il serait intéressé, je peux-tu l'ajouter? Oui. Okay. » Donc, on s'est ramassé avec, euh, sur le, le, le chat de Messenger une vingtaine pour discuter comment on, va, euh, comment on va faire ça, comment on va aligner tout notre horaire pour que tout le monde qui sont intéressés puisse le faire. Donc, j'avais varié un petit peu mon horaire. J'avais un mercredi après-midi que je me connectais et un jeudi soir. Il y a des élèves qui, c'est peut-être plus difficile le jour, il faut accepter que dans la connexion, ça ne soit pas les mêmes élèves qui soient connectés. Des fois, c'est des élèves euh, qui sont là le jour, des fois, il y en a qui sont là le soir. Il y a des projets qui sont laissés en, en, un petit peu de côté parce que les élèves ne se présentent pas. Puis, il euh, faut accepter ça. Donc, il y a des choses qui avancent pas. Il y a des choses qui avançaient très vite. Dans l'autre, Est-ce que c'est euh, tous des élèves de la même classe ou tu as plusieurs groupes en histoire puis donc oui. plusieurs élèves de plusieurs classes? Ça, ça a été une question tout à l'heure dans le clavardage. J'ai deux classes. Euh, puis, les deux classes étaient invitées. Ceux qui étaient intéressés des deux classes. Dans les moments les plus forts là, de, de fréquentation euh, de Minecraft, euh, disons que ça a été une quinzaine, une vingtaine d'élèves, donc sur une cinquantaine d'élèves, environ. Là. Donc, euh, on ne peut pas parler de la moitié. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas euh, la, euh, les ordinateurs pour soutenir le programme Minecraft. Euh, J'étais dans, dans mes équipes de Teams. Je leur ai montré comment euh, un petit peu euh, comment procéder pour télécharger Minecraft Éducation. Euh, donc, on a eu besoin de beaucoup de plateformes. Messenger, Teams, pour en arriver à tout se parler. Je sais que, Paolo, tu pourrais parler, euh, toi-même, tu discutais avec des élèves, d'autres élèves, comment oui. ça fonctionnait? Ben, en fait, on se rejoignait surtout sur Messenger, on utilisait les réseaux sociaux, parce que déjà, dans la classe, on était assez soudés, on se connaissait un peu tous. Et euh, avec les réseaux sociaux, on arrivait à se mettre en appel, on parlait et c'était beaucoup plus facile de communiquer, de s'arranger pour la construction et l'organisation. J'ai parlé avec Maya Rose, Léo, Hugo Asselin, Alexandre, Boucher aussi et, euh, et d'autres. Ok, donc euh, si c'était venu... ah, pour quand vous parliez, c'était pour qu'est-ce que à quel type de conversation vous aviez? Euh, bah, C'est sûr que bah, ça faisait plaisir de, de s'appeler, donc on se parlait d'autres choses. Mais en même temps, on se concentrait quand même surtout sur le projet. On se demandait des choses. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider pour finir ça? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais améliorer comme ça, etc. Et du coup, le l'appel justement sur Messenger, c'était extrêmement utile pour ça. La communication, vraiment, c'était utile. Parce parce que dans le fond, dans Minecraft, vous avez accès à un clavardage? Mais, ouais, mais clavardage, on... et puis ça disparaît au bout de quelques secondes, mais après on peut le retrouver. Mais quand il y a plusieurs, euh, plusieurs phrases qui s'alignent, on n'a pas le temps de tout lire, de répondre à toutes les questions en le même temps qu'on marque. Il faut que le prof il ait le temps de répondre à tout. Nan, nan, nan. Après, ça dérange aussi un petit peu le chat quand euh, ça cache un petit peu l'écran. Donc, euh, je pense que euh, la solution de s'appeler sur les réseaux sociaux, c'était la meilleure solution. Euh, pour le chat, moi je fonctionnais beaucoup euh, dans la construction, ben, je prenais le chat qui est T euh, sur le, le clavier, vous sur T, vous avez accès au chat qui arrive en plein écran, vous écrivez ce que vous avez écrit. Donc moi je fonctionnais beaucoup à ce qui avait rapport avec la construction dans le chat de Minecraft. Et ensuite, pour tout ce qui était historique, recherche, j'allais dans notre groupe Messenger, puis là on disait hey, « Envoie-moi la photo sur Messenger euh, de ce que tu as trouvé les informations ». Puis là, ça était beaucoup plus rapide pour tout ce qui était historique, par exemple. Donc, on, on, je fonctionnais avec deux plateformes. Lorsque euh, le récit a présenté sa carte pour la ville industrielle euh, de la révolution industrielle, euh, je l'ai montré aux élèves euh, du groupe, euh, de l'autre groupe, pas celui de Tarolo, l'autre groupe, puis euh, beaucoup d'experts ont fait Non, ça ne marchera pas, David. Ça marchera pas. Euh, C'est un monde plat, euh, avec une rivière, oui. avec une... Euh, tu sais, c'était simple, puis je comprenais l'objectif. Mais les élèves, ils disent, ça manque de vie. Puis, j'étais tout à fait d'accord. Donc, on a pris une carte qui existait déjà. On a cherché sur la carte ensemble l'endroit idéal pour faire la ville. On a dit, bon, hey, là, ce serait bon, c'est plat, on n'a pas besoin de beaucoup de terraformés. Donc, on va faire ça là. Puis, une autre chose dans les mondes qui sont déjà faits, on a une profondeur. Donc, nous, on avait à construire une mine. Donc, cette mine-là, euh, elle ne pouvait pas être faite dans le monde que ici nous avait, formé, euh, nous avait euh, fourni. Donc, on a carrément pris une, une, une map qui existait déjà, puis on a trouvé un emplacement. J'ai mis un bloc, j'ai dit c'est ici qu'on fait la ville. Donc, à partir de ce moment-là, on, on a pu faire le, le, le, la ville industrielle. Euh, je ne sais pas, Steve, si tu peux aller un petit peu dans la mine. Je vais parler de la mine. C'est une des premières choses qu'on a construit. Donc, euh, l'entrée de la mine. Euh, la, dans le fond, j'ai eu, ou ouais. eu deux ou trois élèves qui ont, qui ont travaillé sur la mine en premier. Euh, Ils il étaient très, très motivés. Ils ont dit « On va faire une belle mine, ça va être intéressant. » puis on va. Mais là, ils ont fait les recherches un petit peu trop tard sur l'accès à la mine. Ils ont fait un accès qui était direct, je, qui, est, qui est un modèle de mine qui existe. Mais j'aurais aimé avoir, aimé avoir un, un puits souterrain qui accède aux différents. Bon, mais ben, on s'est arrangé avec ce qu'on avait. Et ils ont, ils ont en les élèves ont creusé pendant très, très longtemps. Euh, oui, ils ont fait un puits d'accès, effectivement, un petit peu plus loin. Ça, par là, juste suite. en face de toi, si Donc. Oui. Voilà, voilà. Donc... Ils ont, ils ont super bien travaillé. Euh, ouais, voilà, celui-là. Donc, ça, ça a été fait par la suite quand on a reparlé. Donc, les élèves ont travaillé, ont dit hey, « Ah, on va faire ça comme ça, comme ça. » là, euh, je disais ah, « je pense qu'on a regardé les images depuis. Euh, comment c'était fait exactement? » Puis là, on a modifié le projet par la suite. Donc, c'est toujours en constante évolution. Dites-vous que quand on construit quelque chose, ben, puis que ce n'est pas correct parce qu'il y a des élèves que j'ai fait euh, déconstruire des choses parce que ça ne fonctionnait pas, bon bien, T'sais, tout est reconstruisable, tout, oh, tout est en évolution. Paolo, euh, parle-moi un petit peu, euh, tu as été sur le bateau euh, à vapeur, donc euh, euh, qu'est-ce que tu avais fait au début, puis euh, -ce que, par la suite, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, euh, au début j'étais pas très concentrée et j'ai fait une caravelle, donc un bateau qui n'était pas du tout rapport avec la révolution industrielle. David m'a vite fait marquer ça, donc j'ai recommencé. Après j'ai fait un bateau industrie, un bateau à vapeur euh, de la révolution industrielle, euh, beaucoup plus petit que celui que vous voyez à l'écran. Et euh, ma, co ma collègue Maya l'a reproduit à grande échelle, euh, à droite, donc c'est le deuxième. Et j'ai reproduit le sien, encore une fois. Comme ça, on avait vraiment deux grands bateaux qui, je trouve, ressemblent bien à ceux qu'on avait trouvés sur Internet. Et euh, donc, on était plutôt fiers de ça. Mais je fait... trouvais vraiment intéressant là, la résignation de David aussi, là, par rapport à la réalité historique dans ce projet-là. Là, de dire, oups, là, il y a peut-être un petit anachronisme à corriger, là. C'est quand même intéressant. Euh, J'avais juste une petite question, David, euh, bon. qui est comme passé dans le clavardage. Je ne veux pas l'oublier. Je pourrais dire qu'en en ce moment-là, le monde, vous avez mis à peu près combien d'heures de travail dans ce monde-là? Euh, Paolo n'a pas été là à partir du début de début, donc on avait fait quelques heures avant, mais après, il s'est connecté chaque fois. Hein? Dites-vous dites que Disons, dans, en moyenne, j'ai 10 élèves de connectés. Des fois, c'est un peu moins, 7, 6. Des fois, c'est un peu plus, 12, 15. Okay? Donc, mettons une dizaine d'élèves. Puis, euh, j'ai commencé à la semaine 2 du confinement. Donc, euh, ça fait, euh, disons, un euh, euh, mois et demi, euh, mars, avril, mai. Mettons un euh, mois et demi. Là. Donc, 6 à 7 semaines. On se, connecte, on se connectait deux fois par semaine. Euh, puis, on restait sur la plateforme environ une heure et demie à deux heures. Donc, deux heures fois dix élèves. Ouais, bon, ben, donc, peut-être une 40 heures, euh, tu sais, combinées, là, en collaboration. Puis, c'est ça qui fait la force, force de la plateforme. C'est la combinaison de toutes ces heures de travail-là avec plusieurs élèves en même temps que moi, j'aurais jamais pu faire ça seul. On s'entend. Et c'est combinaison-là, ce qui fait que, mettons, grosso modo, c'est un 40 heures semaine qu'on mettait sur le travail euh, donc, fois le nombre de semaines, fois 6. Donc, euh, on parle d'un 200 heures. Là. Mais là, on est en période de confinement. Donc, c'était très accessible pour les élèves. Puis, euh, tu sais, oui, ils ont des travaux à faire, mais ils étaient très motivés à faire ce projet-là parce que, pour eux, c'est pas du travail. Là. Pour eux, c'est de la construction. <rire> moi, j'ai toujours dit que c'était, parce que moi, je suis de la vieille époque. Je sais que les, les LEGO existent encore, là. mais euh, moi j'ai travaillé avec des LEGO, j'en ai fait des villes comme ça en LEGO. Je dis que c'est dans le fond, c'est des LEGO virtuels. T'sais, on fait des villes en LEGO ouais. virtuels qu'on peut bâtir et débâtir. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est la collaboration qui fait en sorte que c'est plus fort, c'est plus une, la force de la plateforme. Donc, euh, voilà, donc 250 heures environ. En classe, si j'avais été en classe, je n'aurais pas mis ces heures-là, vous comprenez, hein? c'est impossible. Donc, c'est une plateforme peut-être qui pourrait être exploitée en classe et à l'extérieur. Soit, moi, personnellement, là, si j'avais fait le projet en classe, j'aurais mis des heures pour la préparation donc, deux, trois périodes que j'avais prévues pour la préparation de l'élève, préparation du bâtiment qu'il a à faire, du plan, de la recherche historique des dimensions, parce que il y a toujours une phase de préparation qui doit être bien faite, puis pour la, que la suite est bien aussi. Donc, j'aurais peut-être pris un 2-3 périodes, donc qui équivaut environ à trois heures de préparation, et j'aurais mis un deux périodes de construction seulement. Dites-vous que les profs en histoire, j'en ai vu des profs, j'en ai vu des, des, des modèles, puis je crois que parce que je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que c'est valable? Est-ce que l'apprentissage qu'ils font pendant ce, cette expérimentation-là va en valoir la peine? Est-ce que toutes ces heures-là, ces, ces cinq heures de cours-là, je n'aurais pas pu faire une activité pédagogique beaucoup plus signifiante? Et ma réponse était, bien, ce n'est pas pire que passer un film. Tu sais, j'ai rien que fait de sauter un film que je vous montrais sur la révolution industrielle, puis j'ai décidé de faire le projet à place. C'est la même chose. Sauf que le film, les élèves sont passifs, et Minecraft, ils sont beaucoup mm plus -hmm. actifs. Je sais que j'avais parlé avec, avec Sébastien, euh, qui avait fait le projet l'année dernière, euh, ou l'année d'avril avec ses élèves, qui en parlait encore à Sébastien. Il disait, oui, j'ai eu ces élèves ils m'ont dit, on a fait un projet sur Minecraft est-ce qu'on va en faire un cette année? Ils se souviennent du projet. Donc, ils se souviennent aussi de ce qu'ils ont construit. Donc, la période où ils l'ont faite. la révolution industrielle, ils vont se souvenir de cette période-là. C'est déjà ça. Okay? Puis là, ils disent, ah oui, qu'est-ce que tu avais construit? Ils vont se souvenir qu'ils a construit une maison de bourgeois. Ils vont se souvenir de la... L'information va être plus minime que ce, que ce que vous allez avoir pouvoir donner en classe, mais elle va être retenue. Ça c'est, Je suis convaincu de ça. Paolo, qui a travaillé sur le train à vapeur, a fait des recherches, il va s'en souvenir. Ben, tu Le train à vapeur, comment ça fonctionne? Pourquoi ça vapeur? Comment ça, oui, ça, ça se déplace? Vous... Comment ça fonctionne? Le... Euh, ouais, voilà. Est-ce que Paolo, tu peux nous parler de ton train et peut-être de, peut de l'importance de la machine à vapeur pendant la révolution industrielle, si tu t'en rappelles? Euh, oui, <rire> la machine à vapeur, ça, ça a été une grande révolution, euh, ça a permis de faire avancer beaucoup plus vite euh, les usines et à permettre à beaucoup d'employés qui n'étaient pas, pas forcément les compétences pour, euh, pour travailler dans des ateliers, de travailler dans des usines où ils répétaient la tâche beaucoup de fois. Et euh, la vapeur faisait avancer, etc. Le train, lui, a permis à, de faire déplacer beaucoup de main d'œuvre sur une très longue, une très longue, comment on dit ça distance. distance. voilà, merci. Pareil pour les matières premières. Merci. Et euh, la... <rire> c'est pas grave. Et c'est clair qu'après, il y a suivi le bateau à vapeur. En 1814 et voilà. Est-ce que tu veux nous, est-ce que tu, toi tu toi, avais fait justement de la machine à vapeur, comment tu l'as construit, avec quel bloc, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors oui, euh, je me suis, j'ai reproduit un petit peu le modèle que j'avais trouvé sur euh, YouTube qui expliquait un petit peu comment, à quoi ça ressemblait, comment est-ce qu'on pouvait lancer euh, ça, parce qu'on n'a pas forcément des blocs qui permettent, par exemple, à l'intérieur de la cabine verte, Steve, si tu peux aller à l'intérieur. Ouais, voilà. Et bah, Pour faire les espèces d'étagères, j'ai mis un levier qui soutient une plaque. Euh, et ça, normalement, ce n'est pas un bloc qu'on trouve, mais il faut savoir, avoir l'imagination pour arriver à créer des systèmes qui ressemble vraiment et les agencés ensemble. Pareil, c'est vraiment euh, surtout de la création et de l'imagination. Voilà. je me suis fait le parc. Ouais, et, euh... et moi, j'ai été très impressionnée. Ouais, Pour euh, la locomotive, comment tu as réussi à faire euh, de la fumée Alors la fumée, euh, dans, dans Minecraft, il y a un bloc qui s'appelle le feu de camp. Et c'est un bloc qui, quand on le pose, euh, est un feu, en survie ça fait des dégâts et en fait, lui, il fait de la fumée et il y a une petite particularité qui ressemble un petit peu entre parenthèses, à la vraie vie, c'est que si on met un bloc de paille en dessous du feu de camp, la fumée se propagera beaucoup plus haut qu'un feu de camp posé tout simplement. Et ça, j'ai réussi à faire ça. Après pour le cacher parce que je ne vais pas mettre un feu de camp sur un toit train, j'ai mis des plaques de des plaques autour qu'on qu monte, qu'on peut descendre, lever, pareil pour cacher. Après j'ai mis des espèces de petits boutons sur les côtés, parce que ouais, ça, ça rendait mieux. Comme euh... Et euh, j'ai surtout. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire l'espèce de petit toit sur, le... sur la locomotive. Parce que l'intérieur, j'avais du mal à tout avancer. Mais au final, non, je m'en suis bien sortie. Euh, après, il y a aussi des blocs qu'il faut connaître. Par exemple, le feu, norm le feu normalement, ça s'éteint. Mais il y a un bloc qui s'appelle la netherite. Et sur lequel, si on pose du feu, euh, le feu ne s'éteindra jamais. Donc, il faut aussi connaître ces petits trucs comme ça. Et pour ça, il faut surtout demander aux élèves. Parce qu'il y a beaucoup de choses que David ne savait pas, dont moi et Léo et les autres euh, élèves ont appris. Et. Euh, tout ça, euh, ben, c'était super. Moi, j'ai adoré yep. le projet. Et je pense que je m'en souviendrai longtemps, comme dirait David. J euh, je veux intervenir. Des questions dans le chat, peut-être euh, à Paolo. Euh, Question de Romain et de Thierry. Maude, peut toi ton introduction, peut-être dans le chat pour avoir euh, quelques... Oui, tout à fait. Mais je, je trouvais que, Paolo, quand même, venait de répondre là, à, à celle de Romain. Donc, qu'est-ce que tu as appris, selon toi, en jouant euh, à Minecraft? Ça, tu penses que tu en as un peu parlé, mais aussi, quelle est la différence entre jouer à Minecraft chez toi et en classe? Bien, je pense déjà qu'en classe, il y aura un petit peu plus de bouquins. Et aussi, je me rappelle qu'en classe, c'est vrai que ça aurait été tellement plus facile de communiquer avec tout le monde. C'est clair que ça aurait été bien mieux. Mais chez soi, quand même, on peut on a un sorte de calme euh, qui est différent qu'à l'intérieur de la classe, où ça bouge, où ça parle, où ça joue. Les bruits de clavier aussi, je suis pas sûre que c'est la meilleure chose pour se concentrer. Et même si c'est juste poser des blocs, l'agencement des blocs, ça demande quand même pas mal de concentration pour euh, la, la taille des blocs, est-ce que j'aurais assez pour personne de le mettre là est-ce que ça gênerait pas la construction de quelqu'un d'autre et je pense que si on avait fait ça en classe ça aurait donné un meilleur résultat mais en même temps je pense que ça aurait pu aller un petit peu plus euh, un petit peu plus en bazar ok merci euh, Thierry donc euh, voudrais savoir aussi qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans le cadre là, de ce projet là euh, le fait qu'on passe, euh, que David nous fasse apprendre des choses par un jeu, je trouve ça fantastique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et un jeu aussi connu que Minecraft, à la place de par exemple un petit scratch ou un truc comme ça, un jeu où vraiment il y a tout un monde, toute une histoire, etc. Moi, j'aime vraiment ça. Et je trouve que avec toute l'ampleur de choses qu'on peut faire à l'intérieur, je trouve que c'est une des meilleures idées que David ait. Voilà. C'est ce que j'ai adoré. super. Ben, merci beaucoup, Paolo. Euh, je voulais juste être certaine qu'il n'y avait pas d'autres questions. Euh, les gens te remercient dans les commentaires. tu pas voir Oui, David, vas-y. Euh, un des problèmes de la situation euh, présentement, c'était comment construire la ville, parce qu'il a fallu beaucoup que je, que je détruise des parties de la ville, parce que c'était le chaos pour la construction. parce que Si, si j'avais été en contexte de classe, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais vu que j'étais chez moi, ben je devais bâtir la ville dans ma tête ou sur un plan, sur une feuille, puis dans, le, le donner aux élèves, de dire « ça, tu vas bâtir exactement ça là, comment se faire comprendre, ça, ça a été vraiment un problème de communication. » Puis J'avais un plan, je devrais vous montrer le plan euh, que j'avais sur ma feuille, puis regarder le monde que y a là, ça n'a rien à voir. Ça, ça, C'est pour ça qu'il faut, je pense, laisser les, les élèves, mais aussi dire « ok, là, ça ne marche pas, marche pas, là. » Là, par exemple, j'avais euh, demandé à Taomi de détruire une partie de sa maison bourgeoise. Elle était vraiment pas contente. Elle a dit « Ah non, je ne vais pas la détruire. » J'ai dit oui, « on va lancer une route. Euh, on n'a pas le choix. Ça va être beaucoup mieux. » Il y a eu un argument. Là. Puis là, euh, elle ne voulait pas détruire sa construction. Et je n'ai rien détruit sans l'approbation des élèves. Donc, il y a beaucoup de... Bon, que je détruise ça... Euh, bon. Donc, il y a eu quelques petits accrocs comme ça, mais c'était difficile de, de construire quelque chose puis de, de transmettre aux élèves que je ne voyais pas physiquement. Donc ça, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Là. Paolo, est-ce que tu trouves qu'il y avait quand même, parce qu'on essayait que ce soit fidèle à la révolution industrielle, est-ce que tu trouvais qu'il y avait quand même une place à la créativité? Énormément, oui. Rien que de pouvoir euh, choisir euh, comment construire son bâtiment, je trouve que là-dedans, la créativité est fantastique. De pouvoir faire entre parenthèses, qu'on veut sur un terrain donné, je trouve ça trop bien. Honnêtement, ça donne vraiment envie de participer au projet et de s'investir à l'intérieur. Euh, puis peut-être petite nuance, là, Romain euh, voulait savoir, dans le fond, est-ce que toi, tu jouais à, à Minecraft, dans le fond, avant le projet? Puis si oui, ce serait quoi, donc, la différence entre euh, faire un projet Minecraft d'école, Versus jouer à Minecraft à la maison pour euh, tes loisirs. Euh, oui, je jouais à Minecraft, donc je, je jouais sur PS4 et effectivement la différence entre les deux, c'est que quand on joue chez soi juste pour le fun, euh, on fait des choses qui n'ont pas tellement de rapport. on fait souvent de survie parce que le but un petit peu de Minecraft c'est surtout de la survie et quand on veut construire des choses, moi j'ai des sœurs avec qui je joue, euh, elles n'aiment pas trop la survie. Elle trouvait ça compliqué. Donc, je jouais surtout avec elle en créatif. Donc, euh, on s'entraînait pour construire des bâtiments. On trouvait euh, des, petits, euh, des, petits, euh, des petits hacks pour construire, pour faire des choses qui ne sont pas dans le jeu. On arrivait à lancer plusieurs blocs. Et, euh, mais ce que je préfère quand on fait un projet, c'est qu'on a vraiment un but. On sait ce qu'il faut faire. Tu sais euh, ce que tu veux à la fin. Et, mais c'est quand même toi qui choisis comment tu construis que tu veux faire. Mais le fait d'avoir un but, c'est vraiment, je trouve ça bien. Je préfère le projet. Euh, à, à la fin de, de chaque, ben, pas de chaque session, mais à la fin, je, ce que je faisais, c'est qu'on se mettait en mode survie, oui. puis on, on s'amusait un petit peu. Là, pour, euh, les élèves voulaient tout de même s'amuser, et pas construire, donc j'ai dit, ben, ok, à partir de 8h30, euh, on met ça en mode survie, puis là, on va prendre des épées, puis là, ah, on joue, là, Donc, les élèves aimaient beaucoup cette partie-là aussi, euh, par Ouais, J'ai d'ailleurs ouais. un, bah. un, un copain, Cory. il a fait un, un bunker secret, pas loin, et je l'ai aidé à la construction. Et à l'intérieur, pour se préparer, on avait mis déjà euh, tout un stuff en diamant, des épées. Et dès que David a dit, euh, bon, bah c'est bon, on fait la purge, on se met en survie, on, on s'est équipé d'un coup, on a tous sorti. <rire> C'était drôle. On est arrivé, ils n'ont rien compris, ils nous ont demandé, mais comment t'as fait pour bien avoir tout ça Ouais, euh, J'aime bien ça. C'était dans, dans le monde qu'on avait bâti, donc les élèves aimaient beaucoup ça. Puis, euh, puis euh, ça, c'est tout l'aspect la, aussi euh, de jeu là, que les élèves ont vraiment apprécié. Donc, je, il faut, je pense aussi laisser un petit peu de place à. Ok, là, on a construit, on a travaillé fort, donc maintenant, euh, allons-y. Moi, euh, euh, je voulais parler d'une dernière chose pour si je l'avais fait en classe, ben qu Qu'est-ce qu que ça aurait été quoi la suite des choses? Okay? Donc, si j'avais fait en classe, il y aurait eu vraiment une rétroaction sur le monde avec les élèves. Donc, euh, par exemple, moi j'ai fait longtemps fait un projet que j'appelais la, euh, la classe musée à l'école où j'étais auparavant. Puis, euh, il y avait vraiment, c'était une des maquettes de, de village amérindiens, puis il y avait des descriptifs. Comme quand tu vas au musée, il y a un petit tableau avec ce que, ce que représente l'objet ou la peinture. Donc, j'ai dit, hey, je, vais, je vais le retransposer dans la version Minecraft. Donc, chaque quartier bourgeois, quartier ouvrier, la mine, le, le, la machine à vapeur, le train, l'usine. Donc, prévoir, parce que je sais que dans Minecraft, il y a des petites affiches, desquelles on peut écrire quelques caractères, et euh, faire un petit descriptif. Donc, écrire... L'usine euh, textile, par exemple. Donc, on écrit une petite description. Donc, il y aurait eu, par la suite, une, euh, un travail plus historique euh, de type musée qui aurait été fait. Et ensuite, avec les autres classes, j'aurais aimé que d'autres classes viennent visiter le monde que les élèves ont bâti et avoir un petit questionnaire, un petit quiz, que les élèves se promènent dans le monde, qu'ils aillent voir les affiches, qu'ils aillent voir dans les maisons comment c'est fait. Euh, qui aillent voir l'usine ou la mine. Donc, faire un petit jeu avec d'autres classes qui n'auraient pas fait le projet, puis aller visiter ce monde-là pour faire une suite historique à la chose. Donc, beaucoup de rétroaction que j'avais prévues par la suite aussi. Euh, donc, ça, ça aurait été vraiment intéressant, puis ça aurait été un genre de petit jeu en même temps, là, euh, quelque chose de bien ludique, sans être trop compliqué, afin de, que les autres profs qui s'intéressent viennent tester un petit peu la plateforme, puis montrer, donner le, un goût, peut-être dire Hey, wow, j'aimerais ça, c'est ça l'année prochaine avec mes élèves, ça devient intéressant, combien d'heures tu as mis. Euh, comme, Donc, j'aurais mis ça, ça aurait été la suite des choses. Donc, euh, euh, voilà ouais je trouve que c'est une super conclusion. Paolo, tu vas ajouter? Euh, je voulais dire aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire juste de l'histoire, il y a aussi un, un truc que je trouve vraiment bien et j'ai un, un cousin qui, euh, qui est ingénieur informaticien et pour... Euh, pour... Euh, comprendre un petit peu syst les systèmes électriques, et ben bah, il a commencé à débuter sur Minecraft. Il y a quelque chose qui s'appelle la redstone avec euh, d'autres éléments comme des comparateurs, euh, des modifiants, etc. Et euh, juste pour dire que bah, ça peut aussi marcher si on veut faire un petit peu de l'informatique et apprendre les systèmes électriques, parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Et donc euh, voilà, c'était juste pour nous faire. Donc, euh, oui, on le voit souvent appliqué en géographie, en histoire, mais il existe aussi là, des tâches que certains développer en mathématiques, en français, en sciences. Euh, par exemple, je pense au biome, au primaire. Donc, c'est vrai hein, que ce n'est pas euh, juste applicable à l'univers social. Tu as bien raison, Paulette. je vous dirais euh, un grand merci de votre part passion aujourd'hui, euh, d'avoir été présent, de nous avoir euh, partagé votre expérience. Euh, je laisserai la parole, dans le fond, à, à Steve pour un peu parler de la suite. Si, euh, Paolo et David, vous pouvez rester encore euh, quelques minutes, si les gens, dans le fond, ont des questions, là, ils pourront les, les poser dans le chat, puis vous pourriez euh, soit y répondre de vive voix ou euh, dans le clavardage. Merci. Donc, euh... Voilà, euh, on a euh, ici peut-être euh, un des éléments dans les fonctions de base, euh, le, avancées, c'est euh, le, le module enseignant qui est euh, disponible dans la version éducation. Donc, c'est un module à part qu'il faut installer, euh, puis bon, euh, il va permettre de pouvoir gérer, euh, voir l'ensemble du monde et euh, voir où sont euh, les élèves. S'il y en a un qui s'est construit, par exemple, une cache secrète pour entreposer des armes, on va pouvoir voir, mais qu'est-ce que tu fais dans ce coin-là Pourquoi il y a un attroupement à cet endroit-là Prendre l'élève et l'amener, le ramener au travail. Donc, c'est une petite fonction qui, une application qui est disponible que vous devez télécharger de façon euh, indépendante. Donc, quand vous êtes sur le lien de euh, téléchargement de Minecraft éducation. Vous aurez, puis on le précise parce que c'est vraiment sous euh, les, on ne le voit pas nécessairement là, du premier coup, là, la, ça s'appelle le Classroom Mode. Donc ça, c'est un des éléments qui euh, peut être intéressant euh, à utiliser. Et je vais vous faire une petite démonstration ici. Rapidement, c'est. Donc, j'ai euh, un problème avec la pluie euh, aujourd'hui. Donc, euh, weather. Donc, euh, je, pour les, euh, les fonctions là, euh, de base, euh, vous avez, ou avancé, vous avez quelques commandes que vous devez, vous pouvez utiliser ici. En fait, c'est slash weather clear. Donc, euh, je vais euh, rappeler le, le beau temps. Et euh, vous allez voir ici, bon, euh, j'ai mon monde, à droite ici, j'ai mon monde. Euh, donc c'est l'interface de jeu et à côté ben, je vais avoir euh, l'interface euh, euh, l'interface euh, du, du monde donc vous voyez j'ai mon, mon monde, j'ai vu que j'étais là et quand je vais euh, me déplacer vous allez voir donc là je sais que c'est moi ici qui me déplace là, et que je m'en vais vers une construction qui est là puis bon, euh, je, si euh, je me déplace un peu plus, vous allez voir, donc j'ai la ville et tout ça qui euh, est devant moi avec l'usine. Euh, ce qui peut être le fun pour un enseignant, c'est de pouvoir justement euh, prendre un élève, je vais prendre Steve, et je vais l'emmener à un endroit. Et immédiatement, ben, je vais être téléporté à, dans, dans le quartier ouvrier. Hein? Donc ça, c'est... Euh, un peu hein, un des, des éléments euh, qui, qui peut être intéressant de cette fonctionnalité-là euh, de, de Minecraft Éducation et de son module Classroom Mode. Donc, euh, une série d'éléments de, euh, de base là, qui euh, peuvent être euh, euh, gérés à partir de, de ce module-là. Voilà. Puis bon, euh, le tout là, peut être aussi fait par commande, par le prof, là, mais le, le, le, le module est intéressant là, justement, puis bon, si... Euh, euh, je veux activer un certain nombre de choses, euh, donc prévoir euh, certaines fonctions, arrêter le jeu. Euh, donc, je pourrais euh, justement euh, faire en sorte de euh, modifier des trucs là, dans le dans, dans, dans, dans jeu comme tel. Donc, si je reviens euh, à la présentation... Donc, vous avez, euh, donc ça, comme je, je, je le répète, c'est euh, le Classroom Mode là, qui vous, va vous permettre de faire quelques euh, modifications et, euh, et interventions là, auprès de vos élèves. Dans, dans mon cas, là, je suis euh, justement dans, euh, sur le même ordinateur, mais ça peut être aussi un ordinateur euh, euh, qui vous pouvez prendre un ordinateur maître et voir un autre euh, ordinateur réseau. Là. Ensuite de ça, bon, dans les fonctions avancées, les commandes, donc euh, quelques commandes, on vous l'a mis dans euh, justement la boîte de commandes Pour entrer dans euh, cet élément-là, vous pouvez appuyer sur Enter et euh, vous allez euh, quelques éléments, là, on vous, vous en a mis le summon, donc pour appeler, on l'a appelé la dernière fois un poulet. Donc, vous pourriez appeler des animaux, tout euh, ça. Puis bon, euh, dans les, euh, les éléments, je pense qu'ils méritent peut-être votre attention. Euh, et euh, David en a euh, traité euh, un petit peu, c'est euh, la classe musée. Donc, on pourrait, par exemple, faire en sorte que les blocs, euh, les, les, pas les blocs, mais les constructions qui ont été faites, euh, soient exportées et imprimables. Donc, euh, c'est un des éléments qui peut être intéressant de Minecraft, euh, qui, euh, justement, je vous montre un petit peu euh, le résultat. Donc, vous voyez ici, c'est des objets qui ont été faits dans Minecraft et qui ont été ensuite imprimés euh, justement avec une imprimante 3D. Donc, ces, ces objets-là, on peut les euh, exporter, euh, donc les productions des élèves. Donc, je vous montre un petit peu là, comment ça peut se faire. Euh, ici, euh, vous avez, euh, peut-être juste vous présenter rapidement les, euh, les, les coordonnées de Minecraft, là, donc... Euh, euh, c'est des surfaces. Hein? Donc, ce n'est pas des points. Euh, donc, le 0, 0, là, c'est une surface. Donc, le 0, c'est toute la, la, la partie, là, ici, là. Donc, euh, cette partie-là, là. Donc, le 0, 0, la position 0, 0, c'est ça. Vous avez les X, les euh, Y que vous connaissez, mais s'ajoutent euh, les Z pour la troisième dimension. Donc, euh, ça, c'est un des éléments, là. Donc, il s'agit de surface en, euh, quand on parle de Coordonner. Ça, c'est une chose qu'il faut euh, apprendre, savoir. Dans Minecraft, vous pouvez appeler un bloc qui s'appelle structure. Donc, dans les blocs structure, bien, ça vous permet d'identifier euh, euh, justement un, un élément euh, précis à exporter. Donc, euh, je, je vais repasser à la caméra pour pouvoir vous montrer rapidement s'il y en est. Donc, euh, donc, par exemple, si je veux euh, ici cloner ou exporter ce bloc-là, je dois aller dans mon inventaire. On se souvient que l'inventaire, c'est la touche E. Et dans la touche E, euh, vous avez les différents éléments là, qui vous permettent de construire... Euh, euh, des choses et vous avez, j'en ai pas parlé, mais le petit moteur de recherche qui vous permet de rapidement trouver quelque chose. Donc, mmh. je vais aller dans Structure, donc je prends l'objet et je le mets dans mon inventaire. Donc, je vais le mettre ici et donc dans mon inventaire que j'ai dans le bas là, maintenant, je vais avoir euh, une série d'éléments que euh, je vais pouvoir utiliser. Euh, puis bon, euh, vous allez pouvoir naviguer et à chaque fois, ben, on, on, on prend un bloc puis on l'amène vraiment là, en bas. Puis bon, on a notre bloc qui est, euh, qui est là. Donc, je vous rappelle que pour se déplacer, vous avez là, les commandes de base pour pouvoir vous déplacer ici, là, euh, toujours à, à présent. Pour pouvoir accéder à mon bloc ici, mon bloc structure, ben, c'est les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je devrais être à 8. Et donc, euh, avec bouton de gauche, détruire, bouton de droite, construire. Il hein? faut se souvient, souvenir de ça. Donc, euh, c'est euh, deux éléments de base. Et là, apparaît, si vous voyez ici, là, euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites lignes donc, qui m'indiquent, dans le fond, euh, le bloc structure, qu'est-ce qui englobe. Et on voit qu'il y a une partie du bâtiment qui euh, est englobée. Pour aller dans le bloc « Structure ben, », euh, je peux cliquer bouton de droite sur le bloc « Structure ». Et là, ben, j'ai euh, les, euh, les éléments euh, qui euh, peuvent être exportés. Donc, vous voyez ici, c'est une partie du bâtiment. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est « Offset », la première coordonnée ici, c'est la coordonnée de départ. Donc, quand je vais modifier, vous voyez, quand je vais modifier ça, ben, euh, bon, ma coordonnée de départ euh, change. Et ici, ben, je peux aller chercher un peu plus large. Donc, je vais agrandir mon bloc jusqu'à temps que je vais avoir ma maison complète. Ici, même je vais, aller, je vais chercher deux maisons, par exemple. Et c'est ce bloc-là que je vais pouvoir, par exemple, euh, nommer « Maison » et ensuite que je vais pouvoir « Exporter » et ça fait un fichier là, qui vous permet, de, que vous pourrez réutiliser justement dans euh, différents euh, éléments. Donc c'est euh, dans des outils de, euh, de, de modélisation 3D. Donc c'est une des fonctions intéressantes euh, de euh, Minecraft qui, euh, qui concerne l'export. La, la, L'autre élément euh, qui euh, mérite je pense votre attention, euh, donc euh, je vais vous Là, j'essaie de faire un tour d'horizon rapide là, des, des fonctions avancées euh, qui euh, pourraient euh, être intéressantes. Il y a quelqu'un euh, qui te demandait tantôt dans le chat euh, si tu peux juste montrer, maintenant comment faire apparaître l'agent et le faire disparaître, euh, oui. si tu cherches euh, oui. sur ta liste. Là. Donc, euh, tiens, je vais aller dans un endroit qui… Euh, donc, l'agent, euh, il faut euh, vous appuyer sur euh, C, donc la commande, euh, la lettre C pour pouvoir faire apparaître votre boîte de commande. Et euh, l'agent, c'est un outil qui, euh, si vous connaissez euh, Scratch, bon, c'est euh, le même principe que, que dans Scratch, c'est comme euh, on personnifie, euh, euh, si vous voulez, la, la, le Sprite, ou si vous êtes des vieux comme moi, vous connaissez Logo Writer. Et euh, c'était, à l'époque, c'était une tortue. Hein? Donc, euh, et euh, vous pouvez euh, créer du code. Donc, euh, par exemple, euh, je vais euh, coder, apprendre à coder euh, avec Minecraft. C'est l'autre élément. Et l'agent va vous permettre de euh, créer euh, justement ce code-là. Donc, je vous montre juste un exemple de code, là, euh, ici. Moi, j'aime bien me faire un, une façon d'appeler l'agent. Donc, j'ai une ligne de commande et euh, je vais pouvoir appeler mon agent, donc téléporter l'argent vers le joueur. Donc, quand je vais afficher, aller dans le code et dire agent, ben mon agent va être là. Vous voyez, il vient d'arriver. Et donc, si vous connaissez... Euh, euh, euh, scratch, bien, ça, c'est comme le, le Sprite, de base, le lutin, le petit chou. Donc, je retourne. Encore là, l'idée, je ne veux pas vous montrer comment coder, je vais vous montrer les possibilités, justement, euh, qu'offre qu euh, le codage. Euh, je pourrais, par exemple, euh, euh, faire un, une petite commande euh, qui va me permettre, par exemple, de euh, euh, aller chercher mes blocs que j'ai besoin. Est-ce que tu vas nous les nommer après, Steve? Parce qu'on n'arrive pas très, très bien à avoir le nom des blocs. Ouais. Je vais chercher mm -hmm. le bloc. Euh, yes. Je vais juste les mettre tant qu'il une, euh, une seconde. Donc, je vais chercher la première commande qui s'appelle euh, « quand la commande euh, chat... » Dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler « Trump », n'est-ce pas? « est appelée. Donc, euh, c'est comme en programmation. Je crée... Un programme. Euh, Qu'est-ce que ça va faire? Bien, mon agent va se déplacer de 1 en avant. J'ai manqué un bloc. Mon agent va se déplacer de 1 vers l'avant. Ensuite, mon agent va placer à l'arrière un bloc. Et euh, ce bloc-là, ben, euh, je vais pouvoir lui dire, par exemple, un bloc de granit. Là. Euh, donc, ça, ce que ça va faire, si je fais avance, euh, je fais la commande Trump. Et donc, euh, mon, euh, mon agent a placé un bloc. Donc, ça, c'est le fun. Bon, qu'est-ce Qu que ça pourrait me permettre? Bon, lui, je peux lui demander de faire des choses. Mais euh, vous connaissez, dans le fond, les gens qui connaissent un peu la programmation vont euh, savoir que je pourrais faire des boucles. Hein? Donc, je pourrais dire répéter quatre fois cet élément-là, et je pourrais dire même répéter dix fois, ou, tiens, on va dire vingt fois. Et donc, euh, ça me permet de pouvoir appeler ma commande Trump Et, tranquillement, mon personnage est en train de me créer un milieu, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est des éléments de programmation ou qui euh, permettent, de, dans, dans Minecraft, qui permettent de s'approprier de la programmation. Puis, à chaque fois ben, que je commande ton, euh, mon, euh, mon personnage, mon, mon agent, ben, je pourrais lui demander, justement, euh, agent... Et donc, vient de me rejoindre et dire ma commande Trump. Puis, bon, il est en train de construire une deuxième rangée. Et j'aurais pu programmer cette chose-là. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt euh, de ce genre d'outils euh, de, de, de, de, de, de, qui permettent d'apprendre de, de, de, des éléments de programmation demander à l'agent de faire un programme pour soi. Euh, de, de voir l'utilité de la programmation, j'aurais pu, ben, dans mon programme, demander à mon agent, dans le fond, de construire, plutôt de construire juste une ligne à la fois, d'en construire, de revenir, construire une deuxième, revenir, construire une autre, donc, et, et, et puis comme ça, euh, d'appeler ces, euh, ces éléments-là. Donc, en gros, les blocs que j'ai utilisés, j'ai utilisé euh, la commande euh, qu'on appelle le chat la commande boucle la commande où j'appelle mon agent qui euh, va en avant, se déplace et euh, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite diapo là, avec la capture d'écran pour euh, justement résumer ça dans le diaporama pour que vous puissiez avoir accès à, la fonction, à ces fonctions. -là. Donc, c'est euh, en gros les éléments que je voulais aborder euh, pour les fonctions avancées. Euh, je vous remets le diaporama. Donc, si on résume, peut-être quelque chose de très accessible le et très, très, très utile, le module enseignant qui s'appelle Classroom. Ceux-là, vous n'avez pas besoin de compétences euh, très, très avancées pour, euh, dans Minecraft pour les comprendre. Deuxième élément, les euh, commandes, euh, les, les, les, la boîte de commandes donc, que vous avez dans le bas. Donc, quelques commandes utiles justement euh, pour rappeler des choses, pour euh, justement... Euh, faire des, euh, des petites actions faciles et simples, donc, et savoir que ça, ça existe. Euh, il y a aussi la commande clone, là, on pourrait, ça c'est un peu plus euh, avancé, là, j'entrerai pas dans ce détail-là, là. là. Euh, et euh, les, euh, la possibilité d'exporter un, euh, euh, un bâtiment et aussi la possibilité de, euh, de pouvoir euh, créer des petits programmes pour que, dans le fond, augmenter la rapidité de production des élèves ou, euh, ou de, peut-être de la difficulté à faire de la différenciation. Donc, je voulais aborder la, la programmation comme ça. Voilà. tu vois, euh, Steve, Léo et Paolo nous disaient là, dans le clavardage qu'ils ont utilisé euh, l'agent dans le cadre du projet « Avec David ». Donc, euh, moi qui pensais que c'était vraiment comme une coche euh, au-dessus, là. Je pense que c'est justement la différenciation mmh. entre le primaire peut-être, et le secondaire. Quel genre de commande te as fait, Paolo? Paolo? Ben, euh, moi, Léo, en fait, c'était pas forcément dans le projet, c'est plutôt Léo euh, professionnel Mais euh, on s'est entraîné euh, chacun dans un monde, on se voyait de temps en temps. Et on s'entraînait à programmer, à savoir euh, poser des blocs, euh, des entités. On testait un petit peu, on touchait un petit peu à tout. Et euh, on, euh, on s'est bien amusé Et je trouve c'est très pratique, effectivement, les... pour faire des tâches euh, compliquées et qui prennent du temps. L'agent le fait très rapidement, sans problème. Mais après, faut savoir un petit peu... Euh, commander mais c'est bien expliqué dans le menu de, de l'agent. Et vous, si vous voulez vous entraîner, quand on entre dans le menu, on, il y a des petites, des petites pratiques comme Super Builder ou des trucs comme ça. Voilà. Effectivement. Puis, euh, donc, j'ai mis la commande pour cultiver. Donc, euh, ici, puis je vais vous mettre deux exemples de euh, commandes pour... Euh, euh, qui sont utiles, dont celle de faire un une espèce de bloc euh, qui euh, permet de, un bloc vide qui permet de rapidement créer la structure d'un bâtiment en, en briques, par exemple, et ensuite de tout ça, percer les fenêtres et tout ça. Donc, ça, ça augmente rapidement euh, la, la capacité de production, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que ça initie les élèves à la programmation. Puis euh, voilà, puis aussi ici, défi, fonction avancée, vous aurez le lien euh, dans le document. Euh, euh, ici, donc, c'est des défis qu'on vous propose euh, dans un monde Minecraft que vous allez pouvoir importer. Euh, donc, euh, je ne sais pas si l'import-export, ça, ça va pour euh, de votre côté, là, mais euh, quand vous ouvrez, par exemple, votre, je votre, juste le montrer rapidement, là. Et en attendant, je voulais juste dire à Léo, là, on aurait vraiment aimé ça, là, que tu puisses montrer et puis faire une démonstration dans le monde de Steve. Malheureusement, c'est impossible de collaborer en ce moment entre les commissions scolaires. Donc, il faut vraiment être de la même commission scolaire pour que tu puisses entrer dans le monde de Steve. Oui, effectivement, je n'avais pas vu dans le chat. Merci. Euh, bon. Donc, rapidement, peut-être juste vous dire que euh, quand vous êtes sur l'interface de départ, vous avez créé un, un nouveau monde vous avez rejoint un monde mais vous avez aussi la possibilité de l'importer donc quand vous importez le, un, donc le monde qui est euh, euh, justement accessible être accessible par exemple euh, euh, on vous mettra un lien là le euh, monde que on a créé Léo et euh, Paolo euh, donc euh, on, on vous mettra en lien dans le, dans, dans, dans le diaporama si vous voulez y accéder, bien, vous allez pouvoir cliquer sur Importer, sélectionner euh, le fichier, un peu comme n'importe quel autre fichier, et euh, vous allez pouvoir justement y envoyer, donc, Ville industrielle, et j'ouvre, puis j'ai accès euh, au monde de, de Paolo donc, euh, et de Léo. Ok, on m'entend bien. Euh, ma question c'était euh, justement au niveau des PNJ, je sais qu'on pouvait placer comme un personnage puis le faire, ouvrir une espèce de bulle où on pouvait euh, faire euh, défiler un texte. Euh, puis j'ai essayé plusieurs fois dans le jeu avec, euh, je sais qu'il y a un petit œuf là, que tu peux mettre au sol, puis normalement ça fait apparaître le, le PNJ, mais je n'ai pas réussi à faire euh, euh, NPC, ouais, excusez. NPC, j'ai pas réussi à faire euh, défiler une bulle, faire parler le personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Euh, ben, au niveau des NPC, moi je suis pas très bon. C'est plutôt à Léo qu'il faudrait demander, mais euh, c'est peut-être un rapport avec les commandes aussi. Ah, bah ben, Léo a dit, pour faire les textes, il faut que tu fasses « slash W ». OK. Il faut faire apparaître dans le fond le, il faut faire apparaître le, le personnage. Comme moi, ce que je voulais faire là, dans ma seigneurie, euh, je plaçais un personnage devant la maison, puis je voulais que lorsque les élèves viennent voir les, euh, viennent voir chacune des maisons, ben puissent faire euh, une conversation en fait avec le, avec le, le, le personnage devant la maison. Puis je voulais faire apparaître un petit descriptif là, de qui c'était, qui habitait là, tout ça. Puis c'est cette commande-là ou ce, ce petit bout-là là, que j'ai pas réussi à à faire. <rire> donc là, je vois, ouais. je vois une petite partie. Yes. World Builder. Je ne sais même pas de quoi on parle, moi, que je vous suis. Là. World Builder. Ouais, euh, ça, c'est Léo, parce que moi, je suis pas bon maintenant. <rire> <rire> yeah, euh, Véronique aussi, qui a peut-être une tentative de réponse. Donc, si jamais tu veux ouvrir ton micro pour nous répondre, euh, sinon, Léo, tu veux toujours peut-être faire un, un test de son pour essayer de répondre à voix à la question? Ben, si tu me permettre, je n'ai jamais utilisé les personnages non joueurs, mais j'ai fait une formation récemment. Euh, il faut jouer avec le mode World Builder que Léo parlait. Donc, pour créer le personnage non joueur, il faut être en mode, en mode World Builder, dans le, le clavardage, pour créer le personnage. Après ça, c'est avec le clic qui est droit. Généralement, qu'on est capable de le modifier puis de le faire parler. Par contre, pour que les élèves soient capables d'interagir, il va falloir sortir du mode World Builder, c'est-à-dire le mettre comme en fond, en faux, pour que la bulle apparaisse lorsque les élèves discutent. OK. Normalement, il doit avoir des tutoriels sur Internet pour en apprendre aussi un peu plus. Mais ça me guide, là... Ça me guide un peu plus, je lis sur le côté, puis euh, avec l'explication que tu viens de me donner, je pense que ça peut, ça peut grandement m'aider. Ce que je vais faire, euh, euh, à qui je m'adresse, je ne me rappelle plus de ton nom. Euh, Louis-Alexandre. Salut Louis-Alexandre euh, Je vais regarder aussi de mon bord, puis euh, peut-être te revenir sur cet élément-là vendredi. Ok, parfait. Merci beaucoup. D'autres questions oui, David. Ah, il y a David Rochelle. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Euh, J'ai essayé de me connecter à distance, là, à partir de chez moi, avec d'autres joueurs de la même commission scolaire. Euh, on est capable de, je leur donne le code du monde, euh, ils, dans le fond, ils, ils voient mon monde, mais on a un message impossible de se connecter au monde. Ça fonctionnait dans ah. le passé, mais depuis quelques temps, ça fonctionne plus. Est-ce que vous avez eu ce, ce genre de problème-là dans le passé? On a eu ça. Oui, c'est un bug, effectivement. Et euh, nous, généralement, ce qui se passait, c'est parce qu'on se connectait tous en même temps. Et aussi, peut-être que vous êtes trop. Ou alors, la personne qui a ouvert le serveur doit avoir un, un bon ordinateur portable. J'ajouterais que euh, ce qu'on a constaté, c'est que ça dépend aussi de la CS et On essaie d'investiguer de ce côté-là. Euh, je pense que c'est des ports ou des, euh, des fonctionnalités qui sont peut-être fermées, même si vous êtes de la maison. Là. Euh, dans le fond, ils se connectent au, au serveur Microsoft. Puis bon, euh, tu vois, comme à la CSPI, ce n'est pas possible. Puis même à l'intérieur des murs, il faut lui faire bar barrer des ports. Tandis qu'à Kamouraska, à Bois-Franc, il n'y a pas de souci. Donc, euh, vraiment, là, y a, on n'a pas trouvé encore la, la, la, la réponse. Mais moi, j'investis du côté peut-être plus des fonctionnalités ou des, des ouvertures euh, en lien avec les comptes éducation. Oui, comme dit Léo, ça, faudrait... tu peux essayer de te déconnecter entièrement de l'application, de la fermer et de, remettre, de redémarrer ton, ton ordinateur portable. Nous, quand ça arrivé, c'est ce qu'on disait et ça marchait généralement. OK, mais dans, dans notre cas, on l'a essayé plusieurs journées différentes. On a essayé de, de se déconnecter, de se reconnecter depuis quelques temps. C'est ça. Hein. C'est systématique. On, on voit l'autre monde. Dans le fond, il y a une connexion qui se fait, mais euh, on reçoit le, le message d'erreur. Donc, il faudrait en parler à la commission scolaire dans ce cas-là. C'est une... une piste. L'autre piste, ce serait peut-être de vérifier que euh, vous avez la dernière de la version. Euh, Juste terminé, David, un, je te gros donne gros. la parole. Donc, c'est la dernière version euh, du logiciel. Ça, on a remarqué que si votre logiciel n'est pas à jour, il y a des problèmes de connexion. Ça, c'est une autre piste. Oui, David. Oui, euh, en fait, euh, moi, je me suis assuré que tout le monde ait la même version. Ça, c'est la première chose. Puis, il y a eu un réel problème de connexion avec mes élèves, effectivement. J'ai tenté de, de, de régler le problème à distance, très, très difficile. Euh, donc, ce que les élèves ont fait, ils se sont déconnectés, reconnectés jusqu'à 10 à 15 fois pour avoir accès au monde. Donc, euh, ça a été vraiment compliqué. Il y a des élèves qui ont laissé tomber, tout simplement. Euh, <coughs> donc, je, je crois que c'est peut-être une question de connexion de, de l'ordinateur haute, entre autres. Donc, moi, j'avais une connexion qui était faiblarde. Puis, euh, je me suis connecté sur un autre réseau. Et puis là, c'était beaucoup plus stable, beaucoup plus euh, facile. Donc, peut-être que c'est dans ce sens-là aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. À D'autres questions? Je montre une des commandes que, dont je parlais tantôt qui permet de créer un... Un bloc euh, rapidement donc euh, je vais tomber dans le, la boîte de commandes vous allez voir euh, euh, un petit peu je vais là non ah, c'est ici ouais donc c'est un bloc qui s'appelle remplir Alors, donc euh, vous avez simplement à mettre quand euh, la commande de chat là. donc là vous, vous indiquez votre bloc et vous pouvez remplir une surface avec un, euh, un objet. Vous avez à indiquer deux points, le point le plus en bas et le point le plus en, en haut de la commande. Donc, c'est vraiment les deux coordonnées de base qu'il faut donner, en bas et en haut. Et vous avez la possibilité d'indiquer si c'est creux, plein et tout ça. Donc, par exemple, si j'indique la commande, je fais la commande « bloc », ça me crée un bloc de toutes pièces comme ça. Puis après ça, ben, je peux aller euh, entrer dedans, euh, venir percer des fenêtres. Donc, euh, ça, ça permet de pouvoir travailler euh, plus rapidement et construire euh, une maison euh, facilement. Là. Donc, euh, donc euh, je, mettrai, je mettrai une capture d'écran dans le diaporama pour vous mettre quelque chose à ajouter par pour voir les commandes, parce que pour voir les commandes, c'est au début du monde, dans les paramètres, on peut choisir d'afficher les commandes. Par défaut, généralement, elles, sont, elles ne sont pas affichées, donc c'est comme ça qu'on fait pour les voir. Voilà. Merci. Donc, on terminerait peut-être euh, s'il y a une autre question, euh, peut-être une dernière question. Sinon, on va vous remercier à tout le monde. Je remercier Paolo et Léo. Puis, bon, euh, vendredi, on a, euh, on a une autre présentation avec Thierry Carsenti. Cette fois-là, euh, on a aussi euh, deux, euh, Sébastien Bergeron et Mathieu Mercier, des enseignants qui ont fait des projets aussi avec euh, des élèves et euh, des exemples de projets au secondaire. Donc, voilà. Merci à tous, vraiment. Euh,